Bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis Célia Colombier, l'animatrice du réseau ISE. ISE pour Île-de-France, Santé, Environnement. C'est un réseau qui est piloté par l'Observatoire Régional de Santé d'Île-de-France, qui est le département santé de l'Institut Paris Région. Euh, je suis ravie d'animer ce, ce premier débat qu'on et qui est en si bonne compagnie. Euh, donc pour vous présenter un peu, euh, à l'origine des débats confisés, bah, il y a, vous l'aurez compris, la crise sanitaire que, que nous traversons. Euh, une crise dont les origines pourraient, semblerait-il, en partie être attribuées à l'appauvrissement de notre environnement, provoquant la fragilisation des barrières sanitaires assurées naturellement par un écosystème fonctionnel. Euh, mais la crise cause aussi un ébroulement de nos modes de vie quotidiens, euh, et voilà qu'autour de nous, notre environnement change, euh, aussi bien à l'extérieur de nos foyers qu'à l'intérieur. Euh, en bref, cette crise sanitaire, elle interroge, euh, et ce sous de multiples dimensions, le rôle de notre environnement sur la santé humaine. Donc à travers nos débats confisés, nous tâcherons de démêler quelques-uns de ces enjeux grâce aux témoignages de membres du réseau Isé. C'est une communauté qui réunit les acteurs franciliens de la santé environnementale. Et puis, à l'origine de ce premier débat confisé, il y a les petits déjeuners du réseau. Euh, Olivier Blond devait aujourd'hui même être l'invité du premier petit déjeuner du réseau pour présenter son association Respire et éclairer un débat sur la pollution de l'air dans les écoles. Euh, mais bon, le, le sort en a clairement décidé autrement. Euh, donc, euh, euh, et Olivier Blond et moi, nous sommes ratés à plusieurs reprises. On avait enfin réussi euh, à fixer une date. Et donc, il n'était pas clair de, il n'était pas question de rater l'occasion euh, de l'interroger. Donc, le premier sujet du débat confusé était déjà tout trouvé. Euh, les enjeux posés par la pollution de l'air en période de coronavirus. Donc, il est en, on peut mieux placer pour parler euh, de ce sujet sur lequel ont émergé de nombreuses interrogations et euh, en témoigne le nombre d'inscrits aujourd'hui à ce webinaire. Donc, dès les premiers euh, jours du confinement, on a tous vu de presse euh, sur l'amélioration de la qualité de l'air, euh, particulièrement en Île-de-France, auxquels ont succédé d'autres papiers plus préoccupants sur le maintien d'une pollution aux particules fines, dont les taux sont relativement élevés et que nous connaissons grâce aux mesures réalisées par. Euh, euh, les ASCA, donc les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, nous aborderons les bienfaits et les limites de la réduction de nos activités sur la qualité de l'air. Euh, par ailleurs, outre les effets du confinement, cette période exceptionnelle pose la question du rôle de la pollution atmosphérique dans la morbidité et la mortalité de l'épidémie de coronavirus. Donc Olivier Blond nous présentera euh, l'état des connaissances en la matière et enfin, compte tenu de ces diagnostics et surtout en vertu du principe de précaution, Olivier Blond nous partagera les leviers d'action collectifs adaptés à la situation particulière pour se prémunir du coup des effets potentiels de la pollution de l'air sur notre santé. Donc on va se donner une trentaine de minutes pour notre entretien, Olivier, puis pour réserver une grosse vingtaine de minutes aux questions de nos auditeurs. Euh, vous pouvez, au cours de la discussion, partager vos réactions et poser vos questions alors sur le chat, qui est en fait le, le petit, la petite icône à droite qui s'appelle qui, qui, qui est marquée Q&A. Euh, et donc, les interrogations auxquelles Olivier Bon a répondu seront posées à l'issue des 30 minutes. Et enfin, la dernière partie de ce débat confisé sera consacrée à la présentation à l'actualité de ce Donc là, vous aurez également l'occasion de poser toutes... toutes vos questions. Donc je vous présente sans plus attendre Olivier Blond, dont le parcours est assez impressionnant. Euh, des études en neurobiologie en école de man... et en école de management ont conduit au métier de journaliste. Euh, il a donc travaillé entre autres pour courrier International euh, le JDD, mais il est aussi passé par la fondation Goût de Planète pendant près de 7 ans, puis chez Airparif qui est également membre du réseau ISE. Donc, après avoir également travaillé pour le Global Urban Air Pollution Observatory, qui est plus connu sous le nom de Guapo, il est devenu professeur de santé environnementale à l'Institut catholique de Paris. Et enfin, Olivier, bien sûr, vous êtes le président de l'association Respire, qui est membre du réseau ISE. Et donc, avant toute chose, Olivier, pourriez-vous nous présenter davantage euh, votre association et nous dire la raison pour laquelle il vous a semblé intéressant de rejoindre notre réseau. C'est à vous. Bien volontiers, euh, et tout d'abord, bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Et pardon si vous entendez à un moment des bruits d'enfants, euh, ben, c'est les, les, les conséquences du télétravail et du confinement. Euh, ben, Respire, Respire a été créé en 2011, il y a presque dix ans maintenant, euh, à la base, c'est une bande de copains qui font du vélo et qui euh, en ont marre de respirer les, les, les pots d'échappement des, des camions devant eux. Mais euh, depuis, euh, c'est devenu une association qui euh, a montré une expertise reconnue sur les thèmes de qualité de l'air et, et de santé environnementale. Euh, qui est donc plus une, une association de santé que d'environnement, d'ailleurs, et qui développe aujourd'hui, disons, trois euh, axes principaux dans son action. Euh, la première, c'est euh, la mesure de la pollution de l'air et l'analyse des, des données scientifiques qui euh, y sont associées. Alors, on a été euh, les premiers en France, je crois, à créer des micro-capteurs qui permettent aux citoyens de, de faire des mesures euh, chez eux ou euh, dans l'espace public. Euh, on publie régulièrement des études. On a fait récemment une étude sur la pollution de l'air euh, au sein des, des, à l'intérieur des enceintes ferroviaires de la RATP euh, et on était les premiers en France à mesurer la présence des microparticules, euh, donc des PM1 et en dessous, euh, dans euh, l'air intérieur. Et on a fait aussi euh, l'année dernière, vous l'avez peut-être vu passer, une étude sur la qualité de l'air euh, au niveau des, des abords des écoles en Ile-de-France, donc dans les 12 500 établissements euh, de la région. On, on mène aussi une action en justice euh, en tant qu'association de défense des victimes de la pollution de l'air. Donc, On a mené de nombreuses actions l'année dernière, euh, des, des actions au tribunal administratif, hein, euh, en, en soutien de, de, de victimes individuelles. Euh, et là, euh, très récemment, vous le, on en reparlera probablement, euh, une action devant le Conseil d'État euh, en référé à liberté sur la question de la pollution de l'air et du Covid, justement. Euh, on a un troisième rôle, un troisième pilier qui est classique pour les associations. Respire, c'est l'influence dans les médias, dans les institutions, auprès des collectivités, pour faire avancer les questions de, de, de santé environnementale en lien avec la pollution de l'air. Et puis cette année, on a développé un, un, un groupe tout particulièrement important à Rouen, puisque euh, à la suite de l'accident de Lubrizol, on a été sollicité par un groupe local qui est devenu euh, depuis euh, très puissant et qui fait des choses assez intéressantes qu'on n'évoquera pas aujourd'hui, mais qui euh, font de l'épidémiologie citoyenne euh, en relation avec Santé publique France. Euh, mais bon, voilà, c'est pour vous donner rapidement un... un... Ouais. Euh, pourquoi est-ce que nous, on a très vite euh, souhaité participer au réseau ben, parce que on pense qu'il y, y a un vrai enjeu aujourd'hui à, à, à, à développer la visibilité et des questions de santé environnementale qui sont à notre avis et je pense que ce sera partagé par tout le monde ici euh, malheureusement euh, pas assez euh, reprise au niveau des leaders si on peut utiliser ce terme euh, mais aussi donc ça c'est le, le, un, un, un enjeu global mais un deuxième enjeu euh, peut-être plus intéressé pour nous, c'est partager notre expérience, trouver des synergies pour monter de nouveaux projets. Il y a tellement à faire sur la santé environnementale et sur la qualité de l'air et que, voilà, on, on, on espère que des bah, initiatives comme celle d'aujourd'hui et puis d'autres encore, et l'action décider de, et, et efficace de Célia contribueront à faire ceci. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Euh, alors, pour commencer, du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quelle réalité renvoie la diminution de la pollution euh, atmosphérique De quel polluant s'agit-il euh, Et pourquoi observons-nous, malgré l'arrêt d'un certain nombre d'activités, une pollution qui reste élevée en particulier Oui. Alors, le, le point de départ, il est très facile à comprendre. Hein, la, la, la diminution euh, extrêmement euh, marquée de la pollution de l'air en zone urbaine. Euh, suite à, à, au confinement et donc à l'arrêt des transports en, en, en routiers, bon, c'est facile à, à comprendre. Ce qui est un peu plus euh, parfois euh, subtil, c'est la, la, la multiplicité euh, des composants de la pollution euh, et euh, la multiplicité des sources. Alors, qu'est ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a plus de voitures et ce qu'on observe, c'est une diminution majeure de un, un polluant en particulier qui est le dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote, c'est euh, le polluant euh, typique, euh, la signature presque euh, des véhicules diesel aujourd'hui. Euh, sur un axe routier, c'est 90% euh, quasiment de, des émissions qui viennent euh, du euh, véhicule diesel. Donc c'est très significatif de euh, la, la circulation routière. Avec le confinement. Cette source quasiment disparaît du jour au lendemain et on observe, euh, selon les endroits, selon les moments, euh, des, des, des chutes, euh, des concentrations de dioxyde qui vont de 30% en moyenne à moins 70% euh, à proximité immédiate euh, des axes routiers, qui sont donc les endroits où il y a le plus de, de, de concentration de, de ce gaz euh, habituellement. Donc ça c'est une très bonne nouvelle évidemment puisque ce dioxyde d'azote est, est, est toxique, on, on en parlera peut-être plus en détail, mais, mais évidemment c'est une bonne nouvelle. Cette disparition du dioxyde d'azote, finalement, elle fait apparaître les autres sources de pollution et les autres composés euh, de cette pollution. Euh, depuis euh, le confinement, on a eu plusieurs petits pics de, de, de pollution, en Ile-de-France d'ailleurs comme dans toute la France. Euh, dans les Hauts-de-France, en Aquitaine, à Marseille, enfin dans toutes les régions, euh, qui ont des origines variées, euh, mais euh, qui qu'on peut, disons, euh, diviser en trois sources principales, qui sont les trois sources les autres euh, de pollution au niveau national. Euh, une première source qui est euh, pour moi la plus importante aujourd'hui, c'est une source agricole. Les activités agricoles euh, dégagent des polluants. Euh, en particulier, les, ce qu'on appelle les, les épandages de matière organique. C'est quand on, on, on répand euh, sur les champs du lisier ou du fumier, des, des, des excréments de, de, de, de cochons ou, euh, ou de, de, de vaches. Euh, C'est principalement lié, non pas à, à l'agriculture, mais plus à l'élevage. Euh, et et ces, ces excréments, en fait, ils vont euh, libérer un, un gaz, de l'ammoniac, qui va se recombiner dans l'air avec d'autres molécules, et créer des particules, les relativement petites particules qu'on appelle les pm 25 C'est très connu euh, en termes euh, scientifiques, euh, et c'est plus ou moins important selon les, les, les périodes de l'année, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on est au printemps en phase d'épandage, il y a le redémarrage des activités agricoles, donc il y a, il y a, un, il y a un, un sujet euh, à ce point de vue, d'autant plus que l'Île-de-France est une région agricole. Évidemment, le centre urbain de Paris et la proche couronne ne l'est pas, mais, mais l'Île-de-France est une zone grise. Euh, c'est qu'une partie euh, de, de, de, de, de ces nouvelles pollutions qu'on voit apparaître, il y a une, une partie de la pollution qui est liée au, au chauffage. Alors, c'est le fuel, euh, c'est le, les, les, les cheminées. Ça peut paraître un petit peu étonnant, euh, notamment. Euh, 21e siècle, dans une métropole comme Paris, mais euh, ça reste important. Parfois, c'est même euh, très important. C'est plus des pics d'hiver que de printemps, mais euh, c'est pas euh, exclu. Il y a aussi un, un petit résidu d'activité euh, industrielle assez, assez faible, mais ça existe. Et puis, il y a euh, une dernière euh, composante euh, à cette pollution. Enfin non, il y a deux dernières comp composantes. Il y en a une parce qu'on a eu un pic d'ozone euh, il y a dix jours maintenant. C'est les conditions météo spécifiques qui font qu'avec un ensoleillement fort et une température qui approche les 30 degrés, un petit peu en dessous euh, pour l'instant, eh on est dans une situation qui est typique des, normalement de la situation estivale. Et donc, on, fait, on a des réactions chimiques qui produisent de l'ozone L'ozone est également toxique et, et produit également des problèmes euh, sanitaires. Et puis il y a aussi des problèmes, euh, des, des, des, problèmes. Non. des conditions euh, météorologiques euh, particulières. Alors la météo c'est toujours essentiel pour euh, définir les, les, les pics de pollution, parce que si on est dans des conditions, euh, disons anticycloniques, où le les, les la, la circulation des masses d'air est à peu près euh, stoppée, eh ben, il y a une accumulation euh, locale de pollution, donc ça, ça, ça contribue à, à, à faire monter la pollution d'air. À l'inverse, parfois, il y a des vents euh, qui vont apporter de l'extérieur de la zone euh, des, des, des, de la pollution. Alors ça peut être plutôt dans le sud de la France euh, des vents sahariens qui vont amener euh, des poussières donc du Sahara alors qu'ils ne sont pas forcément très toxiques mais qui sont comptés dans les, les particules ou ça peut être, comme ça a été le cas euh, récemment euh, dans le nord de la France et jusqu'à un tout petit peu euh, en Ile-de-France des vents d'Est qui amènent euh, alors d'Allemagne d'Europe de l'Est de euh, soit de la, de, de la pollution qui peut être d'origine agricole qui peut être d'origine industrielle et puis qui peut même être liée à des incidents, comme par exemple euh, les feux de forêt qu'on a observés euh, récemment autour de Tchernobyl, par exemple. Voilà. D'accord, euh, très bien. J'ajoute que oui, des fois, ça peut, être, ça peut paraître surprenant, mais euh, le chauffage est le secteur le plus émetteur de polluants en Ile-de-France, si je me réfère aux au chiffres d'Airparif et si je ne me trompe pas. Euh, de, après, euh, peu, peu, pas loin après, il y a évidemment le trafic et en effet euh, l'agriculture, vu qu'on est euh, une région très agricole. Euh, certaines associations comme Respire, Génération future euh, et certains chercheurs aussi comme le collectif euh, Air Climat Santé, qui est entre autres composé d'Isabelle euh, Anési-Maïsa-Onno de l'Inserm, euh, Gilles Dixot, de la Fondation du Souffle, ou Jean-Baptiste Renard, euh, qui est directeur de recherche du, CRN, du CNRS, ou, et d'autres, et euh, également euh, France qui fédère du coup les a euh, alerte sur euh, la, le possible rôle de la pollution atmosphérique euh, dans la morbidité euh, et la mortalité de l'épidémie du coronavirus. Euh, de quelles connaissances disposons-nous aujourd'hui Et c'est vrai que euh, M. Skinazi, euh, de du Haut conseil de la santé publique nous alerte et on n'a pas beaucoup encore de données, notamment euh, sur ce qui concerne euh, la, la propagation euh, du virus. Donc est-ce que vous pourriez nous en dire euh, un peu plus Oui, alors c'est un sujet euh, évidemment euh, essentiel euh, par les temps euh, qui courent. Euh, c'est un sujet sur lequel euh, Respire avait alerté l'opinion dans une tribune juste il euh, y, y a plus d'un mois. Euh, et, et en fait, il y, y a plus de, de, de science qu'on veut on, on parfois le croire. Mais c'est vrai que y a, y a, c'est un sujet assez complexe. La, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a, et c'est connu depuis très longtemps, une relation entre euh, qualité de l'air et infection respiratoire. Alors, donc, les infections respiratoires, c'est plus que euh, le Covid. Mais. Euh, classiquement, il peut, euh, en cas de pollution de l'air, avoir des pics d'admission, par exemple, euh, dans certains hôpitaux. Il y a des publications sur ce sujet. Euh, il y a tout un ensemble de, de, de, de publications qui montrent que euh, la pollution de l'air va accroître, alors, soit leur, la morbidité, soit la mortalité, associée euh, à euh, tout un ensemble d'infections. De, de, de, de, de, ça peut être des grippes, ça peut être le SARS, on en reparlera, ça c'est probablement aussi euh, le Covid, et c'est quelque chose qui est assez, euh, euh, assez bien admis. Alors, les détails sont, sont, sont compliqués, exactement ce sur quoi euh, agit la pollution de l'air n'est pas clair, mais c'est quand même quelque chose qui est euh, constaté assez largement. Et il y a des, des relations, alors c'est toujours une question de, de, en épidémiologie, où est la causalité mais euh, il y a des relations même rétrospectives qui ont été montrées, par exemple, avec l'épidémie de grippe espagnole, enfin celle qu'on appelle la grippe espagnole aux États-Unis. Vous savez qu'elle est, elle est, elle est, elle est apparue aux États-Unis, cette grippe espagnole, euh, et avec des, des études qui montrent que dans les villes où il y avait plus de pollution, alors à l'époque c'était à propos des, des centrales à charbon qui servaient à produire l'électricité, dans les villes où il y avait plus de pollution de l'air, eh il y avait une mortalité qui était... Considérablement plus élevé. Euh, et donc, c'est quelque chose qui est assez, disons, solide. Sur les, les, les coronavirus, euh, on, on, on sait qu'il y a euh, le cousin du Covid, c'est le, le, le, le virus du SARS, euh, et que celui-ci a aussi euh, probablement une relation avec la, la, la pollution de l'air. Il y a une étude chinoise très importante qui euh, en 2003, donc juste après l'épidémie, montre que euh, c'est un petit peu la même chose qu'avec l'étude sur la, la grippe espagnole, dans les villes où il y a euh, plus de pollution, eh ben, il va y avoir plus de mortalité. Donc, encore une fois, on, on, là, on, on juge de la mortalité. Euh, alors, la, la pollution de l'air est mesurée de manière un petit peu différente de, de ce qu'on fait ici, euh, mais entre une ville non peu polluée et une ville plus polluée, il y a plus de 84% de mortalité et entre une ville peu polluée et une ville très polluée, il y a plus de 118% de mortalité. Donc c'est vraiment euh, une, une, une donnée euh, très très très forte. Si, si cette euh, relation est confirmée, elle est importante en termes de santé publique. Il y a une euh, deuxième étude qui est très importante aussi, c'est une étude de l'université de Harvard, qui a été publiée il y a trois semaines je crois à peu près maintenant, et euh, qui alors, donc, travaille désormais sur le Covid, euh, en lui-même, enfin son, son virus, encore enfin, un coronavirus de la même famille que celui du SARS, et, euh, et qui montre euh, là aussi une augmentation de la mortalité euh, en fonction euh, de la pollution. Alors c'est sur la pollution à long terme, c'est-à-dire sur les, les, les, les, les années précédentes, euh, mais les chercheurs américains montrent une euh, augmentation de la mortalité de euh, 15% pour chaque euh, point de microgrammes par mètre cube de PM2,5, donc c'est une, une augmentation considérable, puisqu'on on peut être facilement à 10, euh, 10 euh, microgrammes par mètre cube de, de, de PM2,5, par exemple en France, Et euh, parce que c'est une, une, une action qui apparaît dès, euh, dès les seuils les plus bas, donc en dessous, en tout cas, des valeurs des pics de pollution. Des, euh, en fait, c'est une relation dose-effet classique, euh, sans seuil, euh, et donc, ça veut dire que toute action qui va contribuer à diminuer la pollution de l'air euh, permettra d'éviter euh, une mortalité. Et puis, il y a la troisième étude, enfin, parmi toutes les études, hein, il y a la troisième étude, c'est une étude italienne qui est pareil, qui a fait beaucoup de, de, de, de, de médias il y a 15 jours, 3 semaines, et euh, qui repose en gros à peu près sur les, les, les, les mêmes euh, schémas, c'est-à-dire on fait des corrélations, c'est pas encore extrêmement solide comme, comme, comme, comme relation. Donc, entre pollution et et euh, euh, Alors là, c'est mortalité, et puis il y a d'autres facteurs qui sont euh, étudiés. Mais ce qui est intéressant, mais ce qui est aussi beaucoup plus euh, discuté, c'est que euh, les Italiens euh, postulent que euh, le, la pollution euh, joue comme une, un, un transporteur du virus. Elle, les, les particules du virus se, se, euh, utiliseraient les particules de pollution, pour pouvoir euh, se répandre un peu plus loin dans l'air et rester euh, contagieuse un peu plus longtemps. Alors ça, c'est pour l'instant euh, encore très, très débattu. Il y a une publication encore, je crois, il y a trois jours, qui vient de, de, de, de renforcer cette hypothèse en montrant la présence d'ADN, d'IRN, de virus, euh, sur, dans des conditions qui sont normalement celles où on ne les attendrait pas. Mais on ne prouve pas encore que euh, le matériel génétique, voire les virus en eux-mêmes, sont actifs et contagieux euh, à plus longue distance donc c'est évidemment un risque important c'est essentiel parce que ça veut dire qu'il faut changer les pratiques de confinement c'est pas seulement un mètre mais c'est deux mètres trois mètres voire plus euh, qu'il faut prendre en compte mais là c'est une partie un petit peu moins solide je trouve de la bibliographie actuellement euh, voilà donc pour résumer euh, un, une relation assez claire et, et bien connue entre euh, Pollution et infection respiratoire. Sur les, les coronas et sur le SARS, il y a une, une relation euh, une, alors qui reste à, explici, à expliquer entre pollution de l'air et euh, mortalité. Et il y a une relation qui est plus fragile, en tout cas en termes scientifiques pour l'instant, mais peut-être ça sera plus tard, entre euh, pollution de l'air et euh, distance de.. Euh, et, et, et, et, Propagation du virus et accentuation de la contagion. Voilà. D'accord. Euh, très bien. En effet, c'est bien parce qu'on a bien eu euh, la, la nuance, euh, notamment euh, sur euh, la dissémination euh, du virus par euh, la pollution euh, de l'air. Euh, qui euh, reste à ce stade-là, d'après ce que j'ai pu comprendre, et comme vous l'avez dit, des hypothèses qui doivent être à nouveau euh, retravaillées. Euh, une quatrième question la pollution de l'air intérieur, euh, quant à elle, est-ce qu'elle pourrait avoir une incidence sur la transmission interhumaine du virus euh, Et quelles mesures sont à prendre par précaution, quoi qu'il en soit alors c'est une question intéressante, à ma connaissance il n'y a pas beaucoup de, de, de données précises, il y a, euh, vous l'avez vu sans doute, beaucoup de débats aujourd'hui sur l'impact possible des systèmes de climatisation, euh, est-ce que, euh, à l'intérieur d'un magasin, d'un bureau, euh, d'un espace fermé, euh, la climatisation va accélérer la, la, la transmission du virus il y a quelques cas qui ont été euh, mis en. Un peu compliqué à interpréter, pas forcément extrêmement fiable. Euh, c'est possible, mais à ma connaissance, il n'y a pas de euh, preuve euh, très très forte euh, de, de, de cette euh, hypothèse. Euh, à l'inverse, euh, ce, qu ce que toutes les associations, euh, je pense, euh, disent, euh, c'est que. À partir du moment où la population est confinée à l'intérieur des, des maisons en général, euh, eh ben il faut prendre en, en compte euh, toutes les bonnes pratiques sur la qualité de l'air. Donc ça veut dire aérer, aérer fortement euh, les habitations. C'est un geste euh, nécessaire au quotidien, euh, mais ça l'est d'autant plus aujourd'hui que euh, donc les, les, les, les gens sont confinaient quasiment 99% de leur temps dans leur maison, et c'est d'autant plus intéressant que justement la qualité de l'air extérieur est plutôt de bonne qualité, donc on a intérêt à ouvrir les fenêtres. On peut le faire d'autant plus aussi qu'il y a beaucoup moins de bruit, il euh, y a cette euh, nuisance qui est associée à la pollution de l'air en général, qui est euh, le, le bruit, et qui est, qui est, qui est aussi euh, mauvais pour la santé. Euh, et bien sûr, euh, c'est je pense que chacun ici est, est au courant, mais, mais, mais, mais il y a des sources endogènes à l'intérieur des, des, des, des habitations de pollution de l'air, si elles, elles ont un effet euh, en général, elles peuvent l'avoir euh, en particulier, et ici et maintenant, euh, pendant l'épidémie. Alors, je vois que j'ai des petits problèmes, merci beaucoup, je, je vois que j'ai des petits problèmes de connexion, donc je me permets de désactiver ma vidéo, euh, peut-être que ça arrangera les choses, C'est pas terrible. Donc je m'en excuse euh, vraiment. Euh, donc merci, nous, du coup, nous l'avons vu, il est euh, assez prématuré d'établir un lien avéré entre pollution de l'air et dissémination du virus euh, et la présence du virus dans l'air ne signifie pas qu'il est infectieux, en revanche, euh, les, les, les, il est très fortement probable, ou en tout cas, il a même été démontré, que les zones polluées abritant des personnes aux fonctions respiratoires souvent plus fragiles constituent un important facteur de risque. Euh, quoi qu'il en soit, les études sont à poursuivre, euh, mais des mesures de précaution sont, selon vous, indispensables. Euh, alors, c'est pourquoi, euh, Olivier, vous avez déposé un référé Liberté, afin de reconnaître la carence de l'État dans la réglementation de l'épandage, euh, qui est donc, on l'a vu, euh, aujourd'hui le principal responsa responsable de la pollution aux particules fines. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus euh, Pourquoi avoir choisi ce recours euh, En quoi l'État déroge à ses obligations Et avec quel argument le Conseil rejette votre requête, mais qui appelle cependant quand même à une vigilance particulière alors, l'idée principale de notre action, c'est d'attirer l'attention euh, sur la pollution de l'air d'origine agricole. Euh, alors, nous, on ne dit pas que c'est la, la, la composante principale de la pollution actuellement en Ile-de-France, ni même ailleurs euh, en France. On dit que c'est une des composantes, composantes qu'elle n'est pas négligeable. Et euh, notre idée, c'est que... Euh, parce que justement on a en gros une relation dose-réponse entre la pollution de l'air et l'aggravation du Covid, et eh bien chaque euh, microgramme en gros, de, de, de pollution en moins, ça va être des vies qu'on on, on va sauver. Et, euh, euh, même si euh, ça n'est que 30% peut-être la pollution agricole aujourd'hui, euh, si on peut réduire cette pollution, et euh, eh bien ça contribuera à euh, diminuer la mortalité euh, et peut-être, encore une fois, avec tous les bémols qu'il faut, euh, à, euh, ça contribuera à diminuer son, la contagion. Euh, et donc, on a présenté au, au, au Conseil d'État l'état bah de l'art sur, la, sur le sujet, hein, en termes scientifiques. Euh, globalement, le, le a entendu ces arguments, il a reconnu qu'il y avait un, un, ensemble de, un faisceau d'arguments qui et amener à, à, à, à s'inquiéter. Nous, on invoquait le principe de précaution, parce que c'est en fait, la définition du, pré, du principe de précaution. Quand il y a un risque qu'on ne connaît pas encore assez complètement, mais dont, dont on soupçonne qu'il peut avoir un impact euh, catastrophique euh, pour la société, et là, évidemment, on parle de, de, de, de milliers et de milliers de morts, eh bien, on peut demander l'application de mesures, même si on n'a pas une, une certitude à 100%, euh, des euh, enchaînements euh, scientifiques euh, qui, qui, qui pourraient sous-tendre euh, les mécanismes qu'on qu qu décrit. Donc, le, globalement, le Conseil d'État a en gros reconnu le, le, le, le, les arguments scientifiques, avec tous les bémols qu'il faut mettre dessus, parce qu'il y, y, y en a un certain nombre, évidemment. Euh, il, a, il nous a retoqué sur deux points. Le premier, c'est qu'un, et ça on a été un peu surpris, il n'a pas discuté le principe de précaution il n'a même pas discuté, ce, enfin, discuté cet argument, ce qui est quand même un petit peu inquiétant pour nous, et l'argument le, le, le plus fort qui, dans l'argumentation la, du Conseil d'État, c'est de dire, oui, mais le ministre, ministère de l'Agriculture prend déjà euh, des mesures, ces mesures sont suffisantes et sont adaptées, euh, donc il n'y a pas de, de, de raison euh, de, de donner raison à, justement, à, à respirer. Euh, évidemment on n'est pas du tout euh, convaincu par ça, puisque c'était l'objet d'une certaine manière de notre action, que de dire que euh, euh, l'État, euh, par le biais du ministère de l'Agriculture, ne prenait pas euh, euh, suffisamment de mesures pour limiter euh, ces émissions. Alors il faut savoir que donc sur les, les, les épandages, il y a vraiment deux types d'épandages différents, il y a les épandages de pesticides et les épandages donc, de, de, de, de lisier et de, et de fumée, donc de matières organiques, nous on, on se concentrait sur les, pas sur les pesticides, euh, et, et sur les épandages de pesticides, il y a tout un ensemble de mesures qui sont prévues par la loi en cas de pic de pollution pour diminuer euh, ces émissions, qu'elles peuvent être, si elles sont utilisées extrêmement efficaces, elles peuvent réduire de 70 à 90 les émissions euh, d'ammoniac euh, d'origine agricole. Et juste, je ne l'avais pas dit, mais l'agriculture est à l'origine de 94 des émissions d'ammoniac en France, d'après les chiffres officiels. Donc il y, a, il, y a, il y a des moyens qui existent et euh, contrairement à ce que affirme le, le, le Conseil d'État, ces moyens ne sont pas ou n'ont quasiment jamais été mis en œuvre, ce qu'on regrette évidemment. Il y a à chaque fois des chaque fois qu'il y a un pic de pollution, il y a des mesures de type agricole, mais qui concernent alors c'est un point technique qui s'appelle euh, l'éco-buage, c'est-à-dire le, le brûlage des déchets euh, verts euh, en extérieur, ce qui est en, donc, en général interdit à ce moment-là, qui est interdit d'ailleurs euh, parfois dans certains départements par arrêté préfectoral, mais ça n'a rien à voir, malheureusement, avec euh, la lutte contre l'épandage. Malheureusement, on a été débouté, mais on, on pense, nous, sur de mauvaises raisons. Euh, D'accord, très bien, merci beaucoup. Euh, Respire propose un plan de démobilité euh, pour le déconfinement. De quoi s'agit-il exactement et quels acteurs impliquent-ils Alors, bien entendu, et puis le Premier ministre va en parler aujourd'hui devant l'Assemblée, donc il y a un enjeu majeur autour du déconfinement. Comment, comment, comment y arriver de la meilleure manière possible Nous, on dit deux choses. Euh, évidemment, euh, la la qualité actuelle, qu peut de, de, de, de, de, de la baisse actuelle de la pollution, c'est quelque chose qui est très important et qu'il faudrait euh, cons, continuer à, à essayer d'avoir, notamment parce que ça, ça protège les gens de, du, du, du Covid. Donc, comment faire pour, pour, pour, pour finalement rester sur cette situation Ça, c'est notre enjeu de, de, de, de santé publique. Et puis, il y a évidemment un enjeu de de des bonnes pratiques euh, sur le, le, le, la lutte contre la pollution automobile qui reste euh, majeure. Alors, qu'est-ce qu'on dit On dit le problème euh, lié au Covid aujourd'hui, c'est que si demain euh, les gens reprennent le travail euh, et qu'il n'y a pas d'adaptation, euh, il y a, et ça c'est constaté par exemple en Chine, il y a une grande partie de la population qui, ne, qui va refuser de prendre les transports en commun parce que, euh, avec euh, probablement <rire> raison, les gens auront peur de la promiscuité et du risque d'attraper de, de, le virus ces gens-là, quand ils en auront le moyen, ils vont se reporter le plus souvent, euh, et si on ne fait rien, euh, vers la voiture. Donc ça risque d'augmenter énormément euh, le trafic automobile. Euh, si c'est euh, 20 à 30% de la, des, des usagers des transports en commun, ça, va, ça suffit pour causer d'énormes embouteillages, bloquer la circulation, et puis évidemment euh, émettre énormément de pollution. Euh, donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a, par rapport à cette situation-là, il, il y a deux choses à faire qui sont d'ailleurs défendues par, enfin, soutenues par le, le gouvernement pour, pour ce qu'on a pu en voir. Euh, c'est un, encourager, euh, le, non pas le report vers la voiture, mais le report vers le vélo. Donc, c'est tout ce qui est euh, création de pistes cyclables temporaires pour permettre aux gens de, de se rendre à leur travail euh, en vélo, alors justement que le vélo euh, est assez propice justement à, à l'isolement des, des, des, des gens, euh, ça permet de respecter les, les, les distances, euh, c'est assez euh, secure pour, euh, pour, pour les gens. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, parce que même un hein, au transfert du transport en commun vers le, la, le vélo, ça ne suffira pas euh, à absorber le, le, le, le pic, c'est euh, de continuer à mettre en, en, en, en vigueur des mesures de... nous on appelle la démobilité. En gros, c'est le télétravail. Hein. Euh, évidemment... Enfin, c'est assez simple, une personne qui fait un jour de télétravail, enfin si chacun fait un jour de télétravail par semaine, ça veut dire qu'on réduit de 20% euh, les, les, les, les transports hein, et, euh, et c'est majeur. Les gens ont pris l'habitude de euh, télétravail de manière forcée malheureusement, mais ils ont pris euh, cette, cette habitude, ils ont vu que c'était possible dans certains cas avec bon, des adaptations à, à mettre en place, mais que c'était possible. Donc on pense qu'il est essentiel de profiter de, de cette habitude qui est rentrée un petit peu dans, dans, dans, dans les mœurs euh, pour euh, encourager une pratique qui de toute façon euh, est euh, bonne pour les gens et, et, et pour la santé donc pour la santé c'est évident mais aussi pour les gens puisque c'est euh, c'est des heures de trajet, de trajet en moins euh, et c'est un, un coût aussi euh, quand il, il faut se déplacer euh, en moins donc on pense que c'est du euh, c'est très, euh, très utile je rajoute juste un point euh, nous, on a un, un enjeu qu'on va monter, faire euh, avancer, on espère, euh, à partir de ce soir et, et, et demain, sur les, les écoles. Vous savez qu'on est très actifs sur la, la, la, la santé et, et la, la pollution de l'air aux abords des écoles. Et évidemment, avec le, la reprise des cours, il y a un enjeu euh, contagion. Alors, il y a un point qu'on n'a pas beaucoup discuté, mais il semblerait que les enfants soient moins contagieux que les adultes. On sait qu'ils sont moins euh, moins, moins touchés, en tout cas, qu'il y a une mortalité très faible euh, chez les enfants et qu'il y a souvent des... des, des ben voilà. Et, et On ne sait pas s'ils sont vraiment moins contagieux ou pas, mais il y a des, des, des études qui semblent le montrer. Euh, reste que les parents, les adultes, sont, sont très contagieux et au moment de la dépose des enfants ou à la, moment de la sortie des classes, c'est des moments où euh, les parents euh, bah, s'attroupent euh, devant euh, les portes de, de, de l'école. Et nous, on, on, on demande actuellement à ce que soit mis en place, de manière au moins transitoire pendant la période de, de coronavirus, une piétonisation euh, totale ou partielle des abords des écoles afin de permettre justement euh, aux parents de, de prendre un peu de place, notamment sur la voie, euh, pour respecter les euh, distances de sécurité qui l'outil principal aujourd'hui pour lutter contre la, la contagion. Voilà. Je coupe ma vidéo. Euh, pour euh, pour euh, également compléter ce que vous avez dit, euh, dans votre politique euh, pro-mode doux euh, que, vous, que vous prenez, que vous, prenez euh, vous, euh, vous avez parlé aussi de la généralisation euh, du remboursement kilométrique euh, du vélo euh, pour les pour les employeurs. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire euh, davantage et, euh, et également, euh, vous avez euh, vous suggérez la création d'un outil d'aide à la décision pour la démobilité. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, nous en dire davantage Alors c'est Merci, merci de, de lire avec euh, attention euh, nos publications, euh, Célia, ça me fait plaisir. Euh, alors, l'indemnité kilométrique vélo, alors c'est une, une vieille revendication, ça a changé de nom maintenant, euh, ça a été euh, pris en compte dans LOM, la, la loi d'orientation des mobilités. Euh, J'avoue que je n'ai pas suivi euh, les détails. Euh, L'idée, c'est que euh, les personnes qui se rendent au travail euh, en voiture, aujourd'hui, bénéficient du... Peuvent en bénéficier, c'est-à-dire que leur entreprise va leur rembourser une partie euh, de leurs frais euh, donc en, en fonction du nombre de kilomètres qu'ils qui parcourent euh, tous les jours. C'est évidemment surtout euh, utilisé pour euh, les VRP ou les gens qui ont beaucoup de, de déplacements en voiture, mais, mais ça existe aussi au niveau professionnel euh, euh, dans la plupart des entreprises. Euh, et jusqu'à jusqu récemment, ça n'existait pas pour le vélo. Donc, euh, ça a été euh, mis en place progressivement, donc c'était euh, IKV, euh, indemnité kilométrique vélo, euh, a été mis en place, euh, je crois, il y a 2-3 ans maintenant, elle, elle n'est pas obligatoire, elle est plafonnée, et, euh, et donc on, on a que ce dispositif bah, devienne euh, euh, plus largement utilisé, c'est évidemment un, une incitation forte euh, pour les utilisateurs du vélo. Et c'est aussi une sorte d'injustice, puisqu'il y, y a et d'aberration en termes de, de politique publique, il est il, il n'est pas cohérent que l'État euh, euh, subventionne finalement des déplacements automobiles polluants euh, et qu'il ne, ne subventionne pas de manière au moins équivalente euh, des déplacements euh, euh, donc non polluants et qui sont euh, bons pour la santé, bons pour enfin euh, qui ont tellement d'avantages que je n'en je, je parle même pas. Enfin le vélo, c'est bon pour, pour tout. Voilà, donc ça c'était le, le, le, le premier point. Et le deuxième point euh, que vous évoquiez je, je, je, je l'ai oublié. C'était sur, sur l'outil d'aide à la décision pour ah, euh, oui. la démobilité. Oui. Alors ça, c'est une, une idée alors qui est complètement euh, abstraite et qu'on n'a pas encore du tout travaillé. Mais euh, c'est un peu une réponse à, à tout ce qu'on a pu entendre euh, sur les applications euh, sur le Covid qui seraient euh, destinées, enfin qui seraient en train d'être discutées et qui vont peut-être être soumises à, à l'Assemblée nationale. Euh, on s'est dit qu'il y avait peut-être un, une autre application qu'on pourrait euh, imaginer ce serait euh, une application qui euh, aiderait euh, les employeurs, donc euh, les entreprises et euh, les collectivités, à euh, justement. Euh, renforcer leur, leur, ce qu'on appelle la politique de mobilité, euh, euh, encourager le vélo, encourager le, le, le, le voiture, genre pas forcément en temps de Covid, mais, mais en général, euh, et puis mesurer aussi euh, les effets de, de, de, de ces efforts sur la mobilité. Et, et il me semble qu'il y a un vrai besoin euh, pour les entreprises. Les plus grandes, elles sont, elles sont en général euh, informées, mais les plus petites ou même celles de taille moyenne, elles sont pas toujours euh, équipés euh, euh, pour justement mettre en place des politiques de mobilité qui permettrait de, de réduire euh, eh ben le, donc justement le qu'on appelle le, le, enfin réduire le besoin euh, et ça ça nous semble intéressant et si euh, l'État voulait se saisir de cette suggestion euh, on serait ravi euh, bon ça reste pour le coup quelque chose qui est aujourd'hui en tout cas de notre point de vue très peu développé Euh, je vous remercie pour ces précisions. Euh, je vous propose de répondre à un maximum de questions qui sont posées euh, par euh, nos auditeurs. Euh, alors, j'essaye de les prendre dans l'ordre. Euh, une première question, y a-t-il des pollutions qui sont dues au chantier Et euh, dans la question est évoquée Notre-Dame et Batignolles. Et alors, quelle est la question qui sont dues au chantier Alors, la pollution de liée au chantier, elle, elle, est, elle est de deux types. Il y a une, une pollution qui va être une pollution liée à, aux poussières. Hein. C'est euh, facile. À, on voit ça à l'œil nu, en général. Euh, cette pollution, en général, elle est importante en termes de quantité, de masse de, de, de, des poussières, de nombre aussi, mais elle est relativement euh, peu euh, toxique. Euh, par contre, il euh, y a un enjeu quand il y a des, des, des molécules chimiques particulières liées à ces chantiers. Et évidemment, on pense à l'amiante, mais il n'y a pas que l'amiante, il y a plein de, de, de produits chimiques liés à des activités industrielles. Euh, et, et, et le problème, de mon point de vue, est plus euh, du, du point de vue de à chercher de, du côté de ces molécules spécifiques qui ont une toxicité euh, forte euh, il y a euh, assez peu de surveillance légale euh, sur, les, sur les, les, les, les positions de chantier en fait les, les collectivités ou les particuliers peuvent faire appel à des, à des, des, des juridiques qui peuvent euh, invoquer des euh, troubles anormaux du voisinage ils peuvent euh, invoquer des, des, des troubles sur la santé mais euh, il y a assez peu de surveillance euh, pour ce qui est des molécules qui ne sont pas euh, toxiques justement encore une fois euh, bah, notre dame notre dame on, euh, encore une fois ça, justement c'est un question l'incendie la dangerosité elle tient à des molécules spécifiques euh, donc comme je vous disais tout à l'heure on respire et est impliqué très impliqué sur euh, la protection des populations à Rouen après euh, l'incendie du brisol Donc là encore, la question n'est pas tant la, la quantité euh, de molécules que la nature exacte euh, de ces molécules. Est-ce qu'il y a euh, dans euh, les fumées qui sont échappées euh, de l'incendie euh, ou euh, dans euh, les, euh, les, les nuages de, euh, des chantiers, euh, des molécules spécifiques qui sont euh, Toxiques, est-ce que euh, donc ce sont des cancérigènes, est-ce que ce sont des perturbateurs, hein est-ce que euh, est-ce qu'on est qu peut les mesurer, est-ce qu'on peut euh, les identifier, c'est toujours très compliqué puisque à chaque fois c'est des molécules différentes et ça demande des, des procédures un peu particulières. Ouais. Très bien, et eh ben ça fait la transition avec la prochaine question euh, qui visiblement enfin il sera difficile d'y répondre, mais bon sait on quelle molécule serait en cause dans la relation entre surmortalité au SRAS et pollution Alors, euh, aujourd'hui, les hypothèses ne tiennent pas tant à une molécule en particulier, parce que les, la surmortalité ou euh, même les, la, la, la, liée à la pollution de l'air, elle est observée dans tout un ensemble de conditions un Peu la nature de la, de la pollution qui poserait cet effet il est plutôt lié à euh, des effets systémiques. On sait que la pollution de l'air, elle, elle affaiblit, elle, elle irrite les voies respiratoires supérieures euh, et euh, qu'elle a un rôle euh, sur le système immunitaire, le système cardiovasculaire. Donc, c'est plutôt les effets systémiques de la pollution de l'air. En gros, elle va affaiblir euh, le corps humain et c'est ce qui va euh, euh, créer, donc, sous, a priori, la surmortalité. Euh, on sait que, euh, évidemment, la, la, la, la pollution de l'air frappe tout particulièrement les, les personnes pardon, euh, les plus vulnérables. Alors, ce sont les enfants, c'est aussi pour ça que nous, respirons on travaille beaucoup sur les écoles, mais ce sont aussi tous les problèmes, toutes les personnes qui ont des, des problèmes respiratoires. Alors, euh, les asthmatiques ou euh, les BPCO, euh, il y a 4 millions d'asthmatiques en France et environ 2 millions de, de, de, 2 millions de BPCO, ça fait déjà beaucoup de gens. Évidemment, les personnes âgées, toutes ces personnes qui sont un petit peu plus fragiles, eh bien, quand la pollution euh, arrive, eh bien, euh, ça va donc irriter les voies respiratoires, donc faciliter probablement la, la, la pénétration euh, du virus et diminuer globalement euh, les défenses euh, du corps humain. Euh, et c'est plutôt cet effet générique donc, euh, qui n'est pas lié à telle molécule plutôt qu'une qu autre, euh, qui est en cause, pour l'instant, en tout cas d'après ce que j'ai pu en lire, euh, plutôt qu'une molécule particulière, euh, voilà. Alors, euh, quelqu'un nous demande s'il existe un site, un site fiable pour se tenir informé de toutes les études qui sont publiées euh, sur justement les liens Covid-19 et pollution de l'air. Je rappelle qu'il y a quand même le site de, du HCSP euh, qui publie des avis réguliers. Euh, euh, sur, euh, sur le sujet et qui est, euh, qui est assez intéressant donc je, je vous engage à aller le voir mais est-ce qu'il existe d'autres sites euh, fiables euh, Malheureusement à ma connaissance il euh, n'y a pas de, de, de, de site unique sur lequel on puisse facilement trouver euh, ces informations de manière rapide, euh, fiable euh, régulière euh, ça serait intéressant peut-être que euh, pourquoi pas euh, euh, des tribus à ce genre de, de, de, de transmission de l'information À ma connaissance, il n'y a pas un lien unique. Il y a, il y a, des, il y a de nombreux intervenants qui chacun euh, des synthèses ou fait part de, de, de préoccupations, mais, mais à ma connaissance, euh, non, ça n'existe pas. En tout cas en France. Euh, alors, euh, une personne a, a parlé de, du nettoyage, plus particulièrement de l'eau de javel. On en entend parler euh, pas mal. Euh, Est-ce que l'eau de javel peut être utilisée pour le nettoyage et, et si oui, euh, à quelle fréquence euh, bah vous avez vu peut-être, alors c'est une mauvaise blague, hein, le président Trump qui suggérait plus ou moins de, de boire du, de l'eau de javel pour, pour tuer le virus. Alors évidemment ça c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire. Euh, ça c'est bon, pas besoin d'expliquer pourquoi. Euh, L'efficacité de, des diffusions dans les rues de, de, de produits désinfectants de, de nature diverse est... Est assez contesté euh, c'est pas forcément ce qui est plus euh, plus efficace euh, parce que le, le virus a donc une durée de vie euh, est courte en fait et euh, il se propage de, même euh, même si la pollution accroît cette, cette durée de vie et cette euh, propagation c'est un reste modeste il va pas rester pendant des jours et des jours dans la rue tout seul comme ça euh, donc euh, c'est la raison pour laquelle la, la mesure la plus importante dans la lutte contre euh, la, la propagation du virus bah, c'est ce qui est aujourd'hui recommandé c'est le port du masque et se laver les mains c'est ce qui va vraiment être le plus important alors se laver les mains à l'eau de javel euh, je pense que c'est mieux de se laver les mains avec les les, les alcooliques euh, pour plein de raisons euh, ça, mais, mais au moins parce que c'est plus efficace et que ça abîme moins les mains euh, Nettoyer les surfaces alors, métalliques, cartonnées, euh, qui ont été euh, en contact avec des gens qui pourraient être porteurs du virus, euh, c'est bien. Par exemple, si euh, vous recevez un colis, euh, euh, ne pas le prendre tout de suite, euh, peut-être le laisser euh, devant la porte pendant quelques heures, éventuellement le nettoyer avec un chiffon ou le prendre avec des gants, ça peut aider. Euh, après, euh, asperger toutes les surfaces d'eau de javel, dans la rue, dans la cour, etc. Euh, à mon avis, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Encore une fois, les mesures euh, actuelles, donc le masque, euh, le gel hydroalcoolique euh, et les distances de sécurité, c'est vraiment ce qui est a de plus efficace. Alors, une autre question pour préciser un peu. Est-ce qu'il y a-t-il a eu un recours pour votre référé Alors, en, en, en droit, euh, apparemment, on ne peut pas, il euh, n'y a pas de recours possible à une décision du Conseil d'État, qui est la Cour suprême le, en termes administratifs en France. Hein. Donc, on n'a on pas de, de recours possible. beaucoup. Pourriez-vous redonner des chiffres sur l'effet euh, d'une heure de télétravail euh, sur la pollution, sur le pourcentage en termes de pollution Le chiffre le, le plus simple, mais, mais c'est euh, juste un calcul euh, comme ça sur les doigts, hein. c'est de dire qu'une journée de télétravail ça diminue euh, si c'est à, à, à l'échelle de la structure, ça diminue de 20% la, la, le, le, les, les transports. Parce qu'il y a 5 jours par semaine, les gens travaillent 5 jours, une journée en moins, c'est 20%. C'est aussi simple que ça. Après, il y a des études euh, qui peuvent montrer euh, en détail euh, comment est-ce que ça, ça, ça se traduit, parce que ce pas 100% des gens qui vont au travail ne vont pas euh, en voiture, mais, mais globalement, euh, on, on, à peu près, hein, euh, un jour de moins en, en, en, par semaine, c'est un cinquième euh, des déplacements au moins. Alors, autre question. Euh, Est-il prévu, que est prévu dans la proposition euh, d'outils de, de proposer aux entreprises d'évaluer les bénéfices financiers euh, au, au, à, à la mise en place de mesures. Euh, euh, particulière justement sur euh, la mobilité Je n'ai pas bien entendu le début de la question. Est-ce qu'il est prévu d'évaluer le, le, le bénéfice financier mmh. euh, Alors, à ma connaissance, il n'est pas prévu euh, par euh, national ou euh, régional de, de mettre en place cette évaluation. Je trouve que ce serait très intéressant, mais pour, à ma connaissance, ça, ça n'est pas prévu. Ce qui se passe, c'est que pour la plupart des, des grandes entreprises qui ont mis en place un plan de mobilité, euh, mais c'est aujourd'hui ça concerne principalement les grandes entreprises, euh, il, y a, euh, des, des, il y a une évaluation, euh, et ça, ça peut, euh, cette évaluation elle peut être euh, tant économique qu'environnementale, euh, donc on peut mesurer, euh, si on s'en donne les moyens, euh, euh, cet impact. Aujourd'hui, c'est justement ce qu'on demande, c'est qu'il euh, y ait un, un, alors une, une application Covid-déplacement, enfin je ne sais pas comment l'appeler, euh, ou en tout cas un soutien à une politique globale euh, de, de l'État et des, et des collectivités pour euh, encourager euh, donc cette diminution des, des, des déplacements. Euh, et évidemment, à partir du moment où on, on demande à l'État de, de, de, de... faire ça, il faudrait, ce serait précieux. Euh, se donner les moyens de mesurer l'efficacité de ces mesures euh, comme toujours le, le, le, des, des critères objectifs d'évaluation c'est le, le, la base pour, pour faire un retour sur expérience et puis pouvoir s'améliorer euh, à, à, à, à, à ma connaissance ça n'existe pas mais ce serait très très très précieux Alors, euh, une question euh, particulièrement intéressante est-ce que cette expérience que nous vivons pourrait inciter les préfets à être plus proactifs pour imposer des restrictions de circulation euh, préventives, euh, et notamment en cas de conditions météo favorables au pic de pollution Alors, c'est une vraie euh, vraie interrogation. Euh... Pour moi, pour, pour élargir un petit peu le, le sujet, ce qui est sûr, c'est que plus la relation entre le Covid et la pollution de l'air euh, sera démontrée, plus il y aura d'études euh, sur ce sujet, euh, plus euh, ben, ça nous donnera des outils pour demander au pouvoir public, euh, à, à tous les niveaux euh, de, de, de, de l'État, euh, une action euh, forte euh, justement pour diminuer la pollution de l'air. Euh, c'est un peu paradoxal, d'une certaine manière, parce que là, on ne sait pas encore comment ça va, ça va finir, mais il va peut-être y avoir 30, euh, 35 000 morts euh, à cause du Covid. Là, en tout cas, pour cette première phase, il n'y a pas de, de, de rebond. Euh, chaque année, la pollution de l'air en France, elle tue, selon les études, entre 48 et 67 000 morts, donc bien plus déjà que, que le Covid, et chaque année. Et, et donc, on, on se retrouve dans la situation un peu étrange d'invoquer... Euh, le Covid qui est finalement moins mortel que la pollution de l'air, pour lutter contre la pollution de l'air, alors qu'on pourrait plutôt normalement aller dans l'autre sens. Mais peu importe, aujourd'hui en tout cas, euh, la gravité de, de, de la crise sanitaire et, et, et les moyens qui sont euh, appliqués pour, pour lutter contre, eh ben, euh, sont un outil pour toutes les personnes qui s'intéressent à la lutte contre la pollution de l'air. Et donc, est-ce que dans les euh, mois à venir, dans les années à venir, euh, eh bien, la relation entre virus et pollution va inciter euh, les préfets, euh, les, les ministres ou le gouvernement, euh, voire les villes, parce que chaque, chaque niveau de, de, a, a, a le pouvoir, à entreprendre une action plus forte euh, contre la pollution de l'air. Bah, on l'espère. Euh, nous, en tant qu'association, euh, ben, on, va, on va essayer de faire en sorte que ça le soit. Après. Euh, Rien n'est joué. Euh, vous l'avez vu euh, aussi sans doute euh, dans les discussions sur euh, comment, re, quel, comment la société re, repart, quel, quel, comment éviter la crise économique, quelles sont les, les, les, les, les leçons qu'on va tirer de cette crise. Il n'est pas du tout sûr que euh, euh, les leçons de la crise soient entendues, parce que si euh, euh, justement la crise alors, économique cette fois-ci euh, est trop forte, il eh ben, y, y a tout un ensemble de gens qui vont vouloir aller au plus pressé, et à mon avis, c'est une erreur, mais, mais en tout cas, ils vont vouloir protéger l'outil le, le, économique. C'est ce qu'on voit, par exemple, avec les subventions données à Air France et aux compagnies aériennes, qui sont donc des, des entreprises polluantes et qui, à qui on aurait pu demander des contreparties. Mais, mais aujourd'hui, on voit que la, la proximité de la crise économique est telle que parfois, ça fait disparaître justement les, les préoccupations de, de santé. On a également euh, une question sur euh, la pollution, le lien entre pollution euh, de l'air de intérieur et confinement. Euh, Est-ce qu'il euh, y aurait une augmentation du fait du confinement Alors, moi, je n'ai pas connaissance de données qui euh, montrent que hein, le confinement ait euh, euh, produit une euh, augmentation de la mortalité. Euh, a priori, euh, s'il y avait un effet ce serait plus un euh, euh, effet positif encore une fois hein, euh, puisqu'on est dans, une, dans un moment où il y a une baisse significative de la mortalité l'interprétation des données de santé publique est un petit peu compliquée là par exemple il y avait un article récemment euh, dans le Figaro qui citait une étude qui n'est pas encore publiée donc que je n'ai pas vu en détail j je me suis empressé d'envoyer en, un mail au journaliste pour en savoir un peu plus évidemment sur le le, le baise, la baisse du nombre de consultations dans les services de cardiologie euh, et, et les, les médecins qui ont euh, qui sont valables pour l'Île de France mais pour de euh, nombreuses autres régions françaises euh, pensent que cette euh, diminution du nombre de consultations donc en, en urgence en cardiologie euh, elle est liée à, à une sous-déclaration, c'est-à-dire que les gens, comme ils pensent que euh, les, les services de santé sont saturés et puis qu'ils ont peur de, de, soit de déranger, soit d'être contaminés par le, co le Covid à l'hôpital, ils ne vont pas à l'hôpital dans des conditions leur, pour lesquelles ils y seraient allés euh, sans le, le Covid, et, et donc les médecins s'inquiètent parce qu'en en, en, en cardio, euh, s'il y a un problème et que vous tardez à aller le déclarer, en fait, ça va aggraver euh, la situation où vous ne serez pas traité pendant euh, les semaines pendant, euh, vous tard, pendant lesquelles vous avez tardé à aller voir le médecin. Donc pour eux, euh, c'est une bombe à retardement en termes de cardiologie. Euh, moi, j'ai l'interprétation un petit peu opposée, euh, qui est de dire, bah, en fait, la pollution de l'air, euh, il est prouvé euh, qu'elle a un effet, y compris à court terme, euh, sur euh, les, tout ce qui est euh, mar maladies cardiovasculaires, alors AVC, infarctus, etc. etc., etc. Et, et là, euh, on a presque un, un, un cas d'école, euh, une, une expérience euh, presque théorique. On a en, du jour au lendemain ou quasiment une diminution extrêmement forte de la pollution de l'air, en tout cas euh, euh, au, au dioxyde d'azote, et on a une diminution des corréler des, des consultations euh, en, en cardio, mon interprétation, c'est plutôt que, eh ben, il y a eu un effet très rapide, mais un effet positif de cette baisse de la, de, de, de la pollution. Alors, il va falloir prendre un petit peu de temps pour étudier euh, les, les statistiques, et, et probablement ce sera un petit peu des deux, il y aura une partie de sous-déclaration et une partie euh, de diminution euh, de la mortalité liée à la pollution, pour donner un, un ordre d'idée, quand euh, le Japon, quand Tokyo, la capitale du Japon, a décidé d'interdire les véhicules diesel il y a presque dix ans maintenant, on a observé très rapidement une baisse de 10% environ de la mortalité euh, d'origine cardiovasculaire. Euh, donc ça peut avoir un effet plutôt positif au, au niveau global. Et ça, c'est donc sans répondre vraiment à, à votre question sur la, le confinement des personnes et la qualité de l'air intérieur. Euh, ça, c'est difficile à mesurer. Je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de données. Et, et, et encore une fois, je pense que si les gens pensent à bien ouvrir les fenêtres, euh, ils ont peut-être un, une opportunité de respirer un air un peu plus frais que, que d'habitude. Alors, je vais, je vais poser deux dernières questions parce que le, le temps file. Euh, une question qui est complémentaire à celle qui vient d'être posée. Euh, comment pourrait-on croiser les données de mortalité euh, du Covid-19 et euh, les données de pollution de l'air euh, Et donc, cette personne suppose que cela ne pourra se faire que sur une perspective long terme. Et donc, deuxième question qui n'a pas grand-chose à voir, mais euh, s'il n'y a pas de recours possible, euh, alors quelles sont les prochaines actions de Respire Et notamment pour faire avancer les connaissances sur les particules fines. Pour ce qui est des autres questions, euh, je vous propose qu'on qu va les compiler, celles, celles, pour, celles auxquelles on n'aurait pas forcément euh, répondu, et, euh, et on essaiera de, de vous envoyer euh, des réponses euh, par mail. Alors, sur les, les études épidémiologiques à, à, à mener, euh, bah, justement, moi, je, je discute souvent avec Isabella, donc euh, Maisano, et tout un ensemble de. de, de, de chercheurs, il y, a, il y a plein, plein, plein de choses à, à, à... Et il y a évidemment, et on a commencé à essayer de regarder à comment faire pour obtenir les données, des études épidémiologiques sur la corrélation entre la mortalité et la pollution de l'air, par exemple dans les EHPAD. Nous, euh, à, à Respire, on a, euh, on a les données euh, sur euh, la pollution de l'air à proximité des EHPAD en Ile-de-France. Euh, quand on aura les... Les taux de mortalité euh, associés, et on pourra ré, on pourra réfléchir à, à, à essayer de, les, de, de, de faire une étude scientifique. Euh, mais mais globalement, et, et là, il y a, il y a déjà de nombre, très nombreuses équipes hein, qui, en, en épidémiologie qui sont en train d'essayer de, de, de, de trouver par tous les moyens euh, des en fait des, des ensembles de données parce que c'est ce qu'on ce qu'on a besoin en épidémiologie euh, euh, pour essayer de, de justement de mieux comprendre cette relation. Euh, il y a probablement dans les années à, à venir euh, un très grand nombre de publications qui vont sortir sur ce sujet-là. Euh, quand on a... vous voyez donc, déjà l'étude de Harvard là, qui, qui, qui porte sur la mortalité au Covid, euh, elle, elle, a, elle, a, elle a été publiée donc, en, en avril, en... alors même que l'épidémie n'est pas encore terminée. Et il y a, il y a dans, dans le monde entier il y a des équipes qui, qui commencent déjà à, à chercher et qui commence déjà à publier, même sur des données encore imparfaites, et, et, et alors que le virus n'a pas encore été euh, vaincu, même, même transitoirement. Donc, il va y avoir énormément de choses à, à, à, qui vont sortir dans, la, dans, la, à, dans les revues scientifiques, sur des relations euh, épidémiologiques, donc, en fait, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut voir comme corrélation entre des populations et, euh, et, et, des, et des couples hein, euh, mais aussi probablement des, des, des, des études plus fondamentales euh, sur justement euh, euh, les interactions entre euh, virus et euh, pollution. Est-ce qu'il est, qu est porté, euh, aéroporté, euh, pour reprendre un terme euh, peu, euh, décalé euh, ou pas euh, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Le, ce qui est important, c'est d'avoir les, les données sanitaires et, et, et prendre le temps après de les... Hey, mais ça j'ai confiance dans euh... juste je, je, je, je rebondis sur une chose qui m'avait un petit peu euh, échappé sur la qualité de l'air intérieur et les enjeux de qualité de l'air intérieur il y euh, j'ai beaucoup parlé des domiciles des gens euh, évidemment il y a le, le, la qualité de l'air au travail il y a la qualité de l'air dans ce qu'on appelle les ERP les établissements recevant du public donc c'est notamment les écoles, les hôpitaux euh, les prisons euh, aussi on peut les considérer euh, comme ça il y, a, il y a donc tout un ensemble de, de, de, de lieux publics euh, fermés dans lesquels euh, eh bien, on reçoit des gens alors aujourd'hui c'est un petit peu euh, transformé avec la, la, la, la, le confinement mais avec le déconfinement ça va se reposer et c'est majeur et puis il y, a aussi, euh, il y a aussi tout ce qui est euh, transport en commun euh, je, je vous avais parlé au, au tout début de l'étude de respire sur la, la pollution de l'air à l'intérieur des enceintes euh, bien évidemment, euh, c'est aussi un, un enjeu. Euh, à, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un enjeu qui est euh, pas très euh, pas, dont, les, dont les pouvoirs publics ne se sont pas encore saisis, en tout cas à la mesure de, de leur importance. Euh, après, sur quels sont les, les projets euh, l'avenir de dire euh, donc nous, on va euh, là, dans, les, dans les, les semaines à venir, on va beaucoup travailler sur euh, les écoles, comment essayer de limiter euh, la contagion euh, aux abords des écoles. Euh, donc c'est ce que je fais autour des distances. Et la piétonisation aux abords des écoles, pour nous, c'est quelque chose de, de, de très important. On, va, on espère qu'un euh, grand nombre de, de, de mairies euh, prendront euh, des initiatives dans ce sens-là il y a, euh, on va publier demain, je pense, une, une note là-dessus, avec des propositions très concrètes, très faciles à mettre en œuvre, pas chères, simples euh, et euh, efficaces. Donc ça, c'est très important. Euh, après, on va continuer euh, donc nos, nos, nos études, euh, donc d'épidémiologie, j'évoquais la, la question des EHPAD, notamment. Euh, et puis, euh, à, à long terme, euh, bah, pareil, ce que j'ai évoqué euh, dans cette discussion, euh, essayer de de, de renforcer ce le, le, le, le, le, que nous on appelle donc la démobilité, euh, qui a donc un, un, un impact évident sur la, le, la pollution de l'air et sur le, le, le coronavirus. Très bien. et eh ben merci beaucoup, euh, Olivier, d'avoir euh, pris le temps de nous éclairer sur euh, les enjeux liés à la pollution de l'air dans le contexte du COVID-19. Euh, je pense qu'on est tous d'accord, c'était un échange assez euh, riche et très intéressant. Euh, non seulement on a beaucoup appris, euh, mais aussi ça nous a permis d'identifier euh, des leviers euh, d'action. Donc ça, c'est important et c'est toute la raison d'être euh, du réseau ID. Euh, qui permet euh, à la fois de, de mêler les connaissances scientifiques et les actions de terrain pour outiller euh, les acteurs euh, franciliens. Alors, euh, normalement, euh, cette dernière partie était destinée à la présentation du réseau euh, et de ses actualités. Euh, ce que je vous propose, c'est d'essayer. Euh, <rire> et puis, si ma connexion est vraiment terrible euh, et, ben, euh, et que c'est difficilement écoutable, euh, je propose à, à, au DSI qui organise de, de me faire un petit, un petit signe et de me dire qu'il euh, qu vaudra, il vaudrait mieux que je vous envoie une note. De toute manière, une note vous sera envoyée avec toutes les actualités du réseau. Donc voilà, je, je, je vous propose qu'on on fasse comme ça. Euh, vous pourrez également, si tout va bien, poser des questions dans le chat et également je tâcherai de répondre à, à l'issue de ma présentation. Euh, déjà un petit message, je reviens pour le moment c'est ok, donc je poursuis. Euh, je précise du coup pour nos auditeurs que le réseau est exclusivement réservé aux acteurs de la région Ile-de-France. Euh, en tout cas, pas tous, pour tous ceux qui d'une façon ou d'une autre mènent des actions et des travaux euh, en Ile-de-France, puisque l'idée du réseau, euh, c'est vraiment d'offrir un espace de collaboration aux acteurs euh, de la santé environnementale qui évoluent dans des domaines euh, différents et qui sont euh, disséminés euh, dans la région. Euh, il faut savoir que ce réseau, il a été créé à la demande des acteurs de la région, qui étaient euh, conscients du nombre très conséquent d'initiatives qui existent, euh, mais qui très souvent sont peu connectées les unes avec les autres et donc manquent un peu de visibilité. Donc, euh, ce réseau est vraiment né euh, pour répondre à cet enjeu. Donc, Il est né en juin 2019, pour être précis, dans le cadre du troisième plan régional santé-environnement, qui est en fait, euh, pour euh, faire simple, la stratégie régionale de l'État en matière de santé environnementale. Euh, ce réseau, il est financé par l'Agence régionale de santé Île-de-France. Et par la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie, donc qui est la DRIE, euh, le réseau ISE a choisi pour son pilotage l'Observatoire régional de santé dîle de france qui est euh, le département santé de l'Institut Paris-Région, comme je l'ai dit, qui est lui-même connu pour sa multidisciplinarité, chose qui euh, vraiment euh, euh, est, euh, est promue dans le réseau. Euh, donc finalement. Le réseau, il répond en gros à trois objectifs. Euh, le premier, c'est de promouvoir les actions de ses adhérents, donc comme on l'a fait par exemple aujourd'hui, mais aussi grâce à une communication qui est importante au sein du réseau, mais aussi dans sa newsletter ou encore sur, euh, le, sur les réseaux sociaux. Euh, cela permet également d'échanger plus facilement des outils euh, d'avoir accès à de l'information et euh, également permettre le partage d'expériences euh, entre acteurs du territoire, notamment grâce aux événements qu'on organise, mais aussi aux groupes d'échange qui existent sur la plateforme du réseau. J'y reviendrai. Euh, se développe également, donc troisième objectif, se développe au sein du réseau des projets qui sont, euh, qui ont la particularité d'être le fruit de coopérations euh, inédites et qui ont également leur propre espace sur la plateforme euh, utilisée par le réseau. Donc, pour vous donner euh, une idée, aujourd'hui, le réseau, c'est environ 80 structures euh, qui sont... Euh, qui sont euh, 80 structures, pardon, j'ai été perturbée par l'image qui est apparue. Donc, 80 structures euh, et indépendants qui sont membres du réseau. Alors, parmi ces acteurs, il y a des administrations, des régies, des associations, aussi des collectivités, hein, des départements, des, euh, des intercos, des villes, euh, également des équipes de recherche, euh, des acteurs économiques des bureaux d'études, euh, des, des établissements sanitaires, des acteurs du social euh, ou encore des professionnels de santé. Donc, on a à la fois de de très de très gros organismes comme de toutes petites structures ou de petites communes donc par exemple pour vous donner encore un ordre d'idée euh, il y a dans le réseau aujourd'hui la PHP euh, l'agence de l'eau Seine Normandie euh, Bruy Paris la ville d'Aubervilliers euh, pleine commune Saint Quentin en Yvelines les départements euh, de Seine-et-Marne et du Val de Marne euh, le conseil régional de l'Ordre des médecins, le comité régional olympique et sportif, des personnalités aussi, par exemple, comme le docteur Fabien Skinadi, des équipes de recherche de l'INERIS, de l'UNSERM, euh, de l'université Paris-Saclay euh, ou encore des associations WBCF, Itawa et, et d'autres. Euh, je suis désolée pour ceux que je n'aurais pas cité mais vous pouvez retrouver toutes les informations euh, sur euh, le site euh, du Plan régional santé-environnement. Donc, les sujets qui animent euh, ces facteurs, euh, ces, ces acteurs, pardon, sont tout aussi divers euh, et constituent les préoccupations du réseau. Donc, pour en citer quelques-uns, euh, il y a la pollution de l'air, le bruit, euh, l'alimentation, euh, les enjeux qui sont liés à l'aménagement euh, du euh, territoire. Euh, les changements, le changement climatique, les adaptations au changement climatique, la pollution des eaux, des sols, euh, également les co-bénéfices co santé-biodiversité qu'on traite nouvellement dans le réseau, ou la gestion des déchets et la santé, l'habitat et la santé, euh, la pollution chimique, les multi-expositions environnementales ou, ou aussi bien des questions, on va dire, plus classiques comme le plomb ou l'amiante. Donc, vous, vous l'avez vu, euh, des, des thématiques qui sont. Euh, Très riche, euh, le réseau s'appuie sur un outil un peu emblématique pour faciliter les échanges et, la, et les collaborations. Donc cet outil, c'est une plateforme en ligne qui est réservée aux membres du réseau et qui, en gros, est constituée de quatre types d'espaces. Donc d'abord, une sphère générale, qui est un espace où vous avez la possibilité de dialoguer avec tous les membres du réseau et d'avoir accès à de l'information qui concerne tous les adhérents et à de la veille également. Il y a, il y a euh, deuxième type d'espace, des groupes d'échange, qui sont euh, des euh, forums de discussion et de partage de ressources, et chaque thématique que j'ai évoquée plus haut a son propre groupe. Il y a également troisième type d'espace, des groupes projets, c'est-à-dire euh, des espaces qui sont dédiés à un projet, qui rassemble les membres du réseau, euh, mobilisés sur cette action, et il y a autant de groupes projets qu'il y a de projets portés par le réseau. Et enfin, on, on trouve également euh, sur cet outil un chat qui permet aux membres du réseau de discuter en privé les uns avec les autres. Donc aussi un accès facilité euh, à, à, à des, aux acteurs franciliens de la santé environnement qui sont adhérents au réseau. Cette plateforme, euh, elle offre plusieurs avantages. D'une part, euh, des possibilités de partage de contenu, donc euh, de l'information, des événements, des productions, euh, des outils, de la veille. Euh, L'organisation de la plateforme, elle est assez simple, il est facile de s'y retrouver. Euh, il y a euh, un agenda des événements pour chaque thématique, un catalogue de ressources par thématique. Et puis, euh, cette plateforme, elle offre des fonctionnalités pour faciliter les coopérations. Par exemple, des gestionnaires de tâches, enfin, un gestionnaire de tâches par espace de travail. Il y a également un outil de visioconférence intégré qui peut être, euh, notamment en cette période, très utile et qui, à mon avis, à l'avenir, le sera. Donc, il y a un outil de visio qui est intégré à cette plateforme que vous pouvez utiliser en dehors même de, de l'usage du réseau ID. Il euh, faut le savoir, euh, je, je, je vois arriver certains qui sont pas très à l'aise avec euh, l'outil informatique. Cette plateforme, c'est pas une fin en soi, c'est un outil. C'est-à-dire que si on n'est pas très à l'aise euh, avec les outils numériques, il est tout à fait possible de communiquer avec euh, le réseau et à fortiori avec moi par d'autres biais. Euh, le réseau, c'est également pas mal de réunions physiques euh, qui sont adaptées à... à des objectifs différents, donc de euh, ça va de la simple réunion euh, euh, d'un groupe projet euh, à euh, des ateliers, euh, des colloques et puis maintenant donc euh, on a, on a euh depuis sa création pour euh, vous donner une idée, le réseau a organisé deux ateliers donc, depuis juin 2019 sur un l'un sur l'air intérieur avec euh, euh, un de nos partenaires, euh, non, un sur l'air intérieur, l'autre sur la responsable, avec un de nos partenaires très serré. Euh, donc, ces ateliers, c'est des temps d'intelligence collective où euh, les idées des uns et des autres, en gros, font émerger, font émerger des pistes d'action et des solutions pour dépasser euh, un blocage lié à la problématique. On a organisé un colloque sur l'exposition des jeunes enfants aux polluants donc qui mêlait à la fois expertise de terrain et dernières connaissances scientifiques euh, sous un format de table ronde. La prochaine journée du réseau aura lieu si tout va bien euh, et ça rien n'est moins sûr en septembre prochain. Sur les interactions entre santé humaine et biodiversité, et sera organisé en partenariat avec l'Agence régionale de biodiversité. Donc, sachez que tous les événements du réseau sont construits par une équipe de membres qui sont partants pour s'impliquer dans la conception du programme, euh, la communication ou encore euh, l'organisation. Donc, c'est pourquoi euh, on a des rangs euh, qui sont intéressés pour participer à l'élaboration de cette journée. Donc, n'hésitez pas à me contacter si euh, ça vous intéresse. Et puis, le réseau ISE, c'est également des projets. Euh, C'est-à-dire que plusieurs euh, équipes sont constituées de membres du réseau qui sont volontaires et qui sont mobilisés sur des projets collectifs qui sont portés au sein du réseau. Alors, pour avoir un peu un panorama euh, des, euh, des sujets, euh, qui, des, des projets euh, euh, qui sont mis en œuvre dans le réseau, en septembre dernier, euh, un premier groupe projet a participé à l'élaboration euh, d'une sélection de ressources sur la qualité de l'air intérieur qui a été publiée en ligne par Promo Santé-Ile-de-France, qui est également membre du réseau. Euh, sur la création d'un kit euh, de sensibilisation à la qualité de l'air intérieur à destination des professionnels de santé. Donc pour vous donner un exemple, autour de la table, euh, un ensemble d'acteurs très éclectiques, très riches, euh, la PHP, le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins, la Mutualité Française de de france l'Association APPA sur euh, euh, la pollution de l'air, spécialiste de la pollution de l'air, euh, le CHU de Melun. Donc, vous voyez... Euh, euh, un, un mélange qui, qui, qui peut produire qui produit d'ailleurs euh, des résultats assez intéressants euh, on a un autre euh, on a un autre groupe projet qui est mobilisé euh, sur le recensement des formations et des actions de sensibilisation en santé environnement qui est initié par le réseau Graines des deux France euh, on a également une autre équipe qui travaille en collaboration avec un chargé d'études euh, de l'Observatoire régional de santé francilien sur l'amélioration de la connaissance de la situation sanitaire et environnementale francilienne, euh, donc via la création d'un outil euh, d'aide euh, au diagnostic des problématiques de santé environnementale en Ile-de-France. Et enfin, il y a un dernier gros projet. Donc, euh, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Donc, la présentation n'est pas forcément digeste, mais j'espère quand même que, euh, que c'est clair. Donc, un dernier groupe projet qui participe à une revue des initiatives qui sont réalisées euh, dans les communes françaises en matière de lutte contre les perturbateurs endocriniens. Donc, mon rôle dans tout ça euh, consiste, entre autres, à accompagner ces groupes dans la réalisation euh, de, de leurs objectifs. Donc, alors, ne prenez pas peur euh, parce que la participation des adhérents au réseau, elle est vraiment à la hauteur de ce qu'ils peuvent donner. C'est-à-dire que certains vont profiter de la veille accessible sur la plateforme euh, et participeront aux événements quand la thématique euh, les intéresse. Et d'autres vont euh, partager de la veille sur la plateforme, participent euh, à un groupe projet ou à l'organisation d'un événement. Donc, l'investissement des uns et des autres est complètement modulable et puis variable en fonction des actualités du réseau et de vos centres d'intérêt. Donc, quoi qu'il en soit, sachez que cet outil, il est vraiment malléable. Euh, c'est le fruit d'une expérimentation. Euh, son objectif principal, c'est d'accompagner au mieux ses adhérents en fonction euh, de leurs besoins. Euh, c'est pourquoi... Euh, aucun programme de travail n'est figé. Tout est à imaginer. Si vous souhaitez créer un espace de discussion autour d'une nouvelle thématique euh, ou impliquer le réseau sur un nouveau projet ou rejoindre un groupe projet qui existe, n'hésitez pas à m'écrire, vraiment. Euh, à l'issue de ce webinaire dont je vous l'ai dit, un mail vous sera envoyé euh, avec mes coordonnées, une synthèse de, de ma présentation du réseau, également un lien... Euh, vers euh, le podcast de cet événement notamment pour ceux qui ont eu des problèmes de connexion ce sera ça peut être euh, quand même un, assez utile euh, et aussi, également pour diffuser euh, euh, pour diffuser euh, pour diffuser euh, dans parmi euh, vos contacts vos réseaux euh, le, le contenu de, de, de ce webinaire euh, pour celles et ceux qui ne sont pas adhérents au réseau L'adhésion, sachez-le, est gratuite. Euh, il vous suffit, entre guillemets, euh, d'être en accord avec les principes de la charte du réseau et me la renvoyer signée. Euh, Celle-ci euh, vous sera donc, envoyée dans le courriel. Euh, et puis, pour celles et ceux qui ne s'étaient pas inscrits sur la page de notre événement d'aujourd'hui, euh, vous trouverez mes coordonnées dans le chat. Si Mathilda, euh, tu peux les, les indiquer, ça serait... Prêt, euh, euh, ça serait super. Euh, vous pouvez également partager dans le chat votre adresse mail pour pour être sûr de bien recevoir ce courrier. Il nous reste trois minutes ou cinq pour ceux qui ont un peu un peu de temps ou un peu plus pour pour prendre certaines de vos questions. Euh, alors, je regarde. Y a-t-il des questions Mathilda, je ne les vois pas, les questions. Euh... Est-ce que vous pourriez me renvoyer les questions s'il y en a, parce que je ne les trouve pas Ou quelqu'un peut-il me confirmer qu'il n'y a pas de questions et que tout était très clair euh... Je vois des adresses mail. Euh, je crois ne pas voir de questions. Mathilda, quelqu'un Ok, bah, personne n'a de questions. Euh, bon, bah, j'espère que c'est parce que c'était clair. <rire> euh, euh, en tout cas, n'hésitez pas si certaines vous viennent à l'idée. Mes coordonnées, du coup, Mathilda euh, les a euh, les a passées euh, sur le sur le chat. Donc, je remercie vraiment à nouveau. Euh euh, je remercie tout le monde. Pour conclure, euh, je dirais finalement que notre capacité à faire réseau euh, a, été, euh, rare, a été rarement aussi importante qu'aujourd'hui finalement euh, parce qu'on est en train de vivre euh, un moment de, de bascule et, euh, et grâce à l'effet réseau que nos territoires euh, seront résilients. Et donc j'appelle vraiment tous celles et tous ceux qui ne seraient pas encore adhérents à nous rejoindre pour, pour euh, vraiment faire de l'île de France un un territoire solidaire et mobilisé euh, grâce à une dynamique collective euh, dans la préservation de la santé de ses habitants. Vraiment de nouveau, merci à Olivier Blond euh, pour, cette, euh, pour cet entretien, d'avoir accepté de participer euh, à ce premier débat confisé. Et merci beaucoup à Jean-Fédéric Lassara, euh, le DS de l'Institut, qui m'a vraiment aidé à à organiser euh, cet événement. Mathilda aussi Collard euh, qui m'a aidé sur les questions. Euh, donc, si vous souhaitez revoir l'événement, il sera disponible en podcast. Euh, je vous l'enverrai. A très bientôt euh, dans le réseau. Euh, passez une très belle journée et puis surtout, prenez soin de vous. Voilà, au revoir, merci beaucoup.